Le Vendel, bonsoir. bonsoir. Je me présente, moi c'est Anema, hein, dans, dans le jargon des albums panini, hein, on pourrait dire hein, que je suis une sorte de sorte de vignette manquante hein, de, de l'amour. Hein. Mais non. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une année sabbatique hein, qu'on aurait proposé à un chômeur. Hein, donc, du coup, évidemment, personne <rire> ne profite jamais, hein, ce, ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire, sèche comme un croûte. Et... <rires> de, de vous rencontrer. Est bon. Et d'autant plus ravi hein, que, bah, que, même aussi physiquement, hein, du fait de, de ce côté beau gosse hein, que vous donne votre visage d'éternel adolescent et, et de ce petit ascendant diamant. Hein, qu'on souvent <rires> les, les célébrités hein, dont, dont le sourire est aussi éclatant hein, que, que probablement phosphorescent à la, la nuit venue. Et bien, et bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi vintage que Frenchie, hein, de cet acteur américain, aussi talentueux que séduisant, hein, qui est le sympathique et, et tristement marié Ben Affleck. Et, oui, c'est sympa. Et la version. Aussi, <rires> aussi, <rires> et la version. Aussi, aussi vivante que Norengarde, ringarde hein, de ce célèbre chanteur d'opérette espagnol, hein, qui est le sympathique et, et probablement désormais fossilisé, Luis Marianne. Ah, voilà. Ah, voilà. Et bien mal. <rires> voilà de là. Mais oui. <rires> et eh bien malgré ce, ce petit ascendant de Peter Pan, hein, qu'ont souvent les, les quinquagénaires, hein, dont les goûts vestimentaires sont restés bloqués hein, à la fin des années 90, c'est eh bien et <rires> eh bien malgré ça, c'est ben, quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un écrivain journaliste et chroniqueur radio et télé de talent hein, qui est ben, qui la preuve vivante hein, qu'on peut avoir hein, contrairement à un Arthur et ou un Coé, un QI de 130 hein, et réussir tout de même une, une belle carrière à, à la télé une belle vivacité d'esprit hein, qui vous permet depuis près de 30 ans maintenant de, de continuer à surfer sur la vague de la branchitude hein, puisque de France Inter à Canal+, en passant par le magazine actuel ou la mythique Radio Nova. Hein, autant dire que votre CV hein, ferait probablement pas lire d'envie les, les apprentis chroniques.